Yo la famille, ici c'est le des Pro comme tu le sais déjà, ton coach en Paris sportif qui donne des bons gratuitement, des astuces, des techniques, des failles sur YZ qui pourront t'aider à gagner énormément d'argent sur wallet well. donc les amis je vous invite à regarder la vidéo où vous êtes passé du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que c'est une nouvelle astuce qui vient de sortir nouvellement et j'ai pu faire j'ai pu découvrir avec mes, mes recherches donc les amis tu la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer c'est une astuce sur les jeux de is games comme vous le savez déjà, c'est principalement le jeu Kingborn. Donc pour les amis, c'est un truc de dingue. Avec ça, j'ai pu faire un million d'abonnés. Et c'est pas trop fini. Je continue toujours. Donc suivez la vidéo. Et désormais, vous aussi, vous allez en profiter dès maintenant. Avant que Isvette soit au courant de cette astuce pour se promener Donc les amis, c'est un peu ça. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne je t'invite à t'abonner. Laisse-moi un pouce bleu et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Parce que ici, sur cette chaîne, on donne rien que des astuces, des techniques qui pourront t'aider à gagner énormément d'argent sur Wider. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner et active la cloche de notification. Et laisse-moi un, un j'aime pour m'encourager un peu. Alors les amis, on commence la vidéo, on commence le but de cette vidéo. Alors, bisao добавь эмоций с один их с